Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer la médiatrice d'un segment. Avant tout, c'est quoi la médiatrice d'un segment La médiatrice d'un segment est la droite qui lui est perpendiculaire et qui passe par son milieu. Perpendiculaire passe par le milieu. En fait, c'est la droite constituée de l'ensemble de points équidistants aux extrémités de ce segment. Équidistant veut dire à égale distance. Tracer la médiatrice d'un segment en utilisant la règle, le compas, et le crayon. Pour construire la médiatrice d'un segment AB, il suffit de trouver deux points à égale distance de A et de B. Pour cela, nous allons choisir un écartement du compas supérieur à la moitié du segment AB pour faire en sorte que les arcs de cercle soient séquentes. La pointe sèche du compas en A, traçant un arc de cercle de part et d'autre du segment AB, sans changer l'écartement du compas, on procède de la même façon à partir du point B. L'intersection des deux arcs de cercle nous donne deux points, par exemple M et N. M et N sont équidistants aux extrémités du segment AB, c'est-à-dire la distance MA est égale à la distance MB et la distance NA est égale à la distance NB. Donc, la droite MN est la médiatrice du segment AB. La droite MN est perpendiculaire à AB et passe par le milieu du segment AB. On peut trouver deux points à égale distance des extrémités du segment AB de cette manière suivante. La pointe sèche du compas en A, choisissant un écartement du compas supérieur à la moitié du segment AB, traçant un arc de cercle, Changeons la pointe sèche du compas en B, traçons le douzième arc de cercle. Les deux arcs de cercle se coupent en un point, par exemple M. Changeons l'écartement du compas, mais gardons toujours l'écartement supérieur à la moitié du segment AB. On procède de la même manière et traçons les deux arcs. Ces deux arcs se coupent, par exemple, en un point N. Les deux points, M et N, sont équidistants aux extrémités du segment AB. Donc, la droite MN est la médiatrice du segment AB. La droite MN est perpendiculaire. À AB et passe par le milieu de AB. Nous pouvons aussi tracer la médiatrice d'un segment en utilisant la règle, l'équerre, le compas et le crayon. Donc, donc, la pointe sèche du compas sur A Choisissons un écartement du compas supérieur à la moitié du segment AB pour faire en sorte que les arcs des cercle soient séquentes. Traçons le premier arc de cercle, sans changer l'écartement du compas. Pointe sèche sur B, on trace le deuxième arc. Les deux arcs se coupent en un point, par exemple M. Pour tracer la médiatrice du segment AB, traçons la droite qui passe par M et perpendiculaire à AB. Pour cela, utilisons-nous la règle et l'équerre. Traçons la demi-droite qui passe par M et perpendiculaire à AB. Ensuite, prolongeons la droite avec la règle. La droite D est la médiatrice du segment AB. Donc la droite D passe par le milieu du segment AB et perpendiculaire à AB. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et à la prochaine vidéo sur les médiatrices d'un triangle. Au revoir.